suivant le bon comédien qui me les chanteur. Je vais de redécouvrir ça ce soir. On va vous apprendre une danse révolutionnaire. Vous vous mettez derrière votre copain, vous mettez le mains sur ses épaules, et on, et on avance comme ça, et alors derrière t'en as un autre copain, et puis encore un autre.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 We'll Festival édition 2015, la 9 édition de ce festival, avec. Euh, J'ai pas les de vous mais en tout cas, on les a déjà vus et c'est un plaisir de les retrouver. Il s'agit des Pouli Croc. Alors, Jeff. Salut ça va <rire> Ouais, très bien Le live s'est bien passé oh, Très très bien. Euh, Bonne ambiance et tout, public hyper réceptif. Euh, comme la dernière fois qu'on a vu, c'était un très bon souvenir. Euh. Voilà. Alors, vous avez repris euh, la scène euh, hier, globalement Ah, globalement, ouais <rire> Hier, c'était la première fois depuis 4 ans qu'on qu s'est retrouvés tous sur scène. Et voilà quoi, c'est sympa. Alors, 4 ans de pause, euh, pourquoi, euh, pourquoi une pause tout d'abord Oh, pour plein de bonnes et mauvaises raisons <rire> À l'époque, euh, franchement, on avait envie de chacun faire d'autres trucs. Il euh, y avait aussi le, le souci qu'on pouvait aller plus loin, mais il fallait un peu... Euh, tu vois, genre, bah, aller faire des tournées à l'étranger, mais c'est pas facile. Parce que ça reste un hobby, donc il y a des gens qui pouvaient pas plaquer leur boulot ou des trucs comme ça. Et comme Polycroc c'est d'abord une bande de potes, on a préféré stopper que, que de remplacer des gens ou tu vois, et de continuer avec des... Des, des jambes de bois quoi, tu vois, c'est vraiment la, la bande de copains qui fait d'abord le, le groupe et tout ça. Donc voilà, euh, deux raisons parmi d'autres. Alors il y avait cette envie de revenir au live, ça vous manquait alors on, on, le live nous manque, qui est pas en tant que tel parce qu'on a continué chacun dans notre coin mais le live de Polycroc c'est quand même quelque chose et euh, l'espèce le, le, de, de, de fiesta immense qu'il y a avec le public chaque fois ça, ça ça manque quoi et ça tu retrouves dans aucun autre groupe du monde t'as beau faire n'importe quoi il y a qu'avec Polycroc qu'il y a ce truc là on sait pas pourquoi on sait pas comment mais c'est là et donc euh, ça ça nous manquait ouais Alors maintenant on est en 2015 et c'est reparti les Polycroc c'est reparti pour combien de temps Ah alors, très clairement c'est reparti jusqu'en septembre point Ouais, ouais, ouais, pour l'instant, là c'était vraiment, le... vraiment le deal. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que tout le monde a pu se réengager, euh, toute, toute l'ancienne équipe, etc. On s'est dit, ouais, bien sûr, on le fait pendant un été, même on ne pas dans un truc où on ne sait pas où on va euh, sur le long terme. Donc, on fait ça pour un été, et puis en septembre, on fera le point et on verra ce qu'on fait. En tout cas, on continuera pas en septembre, mais on refera peut-être ce genre de comeback euh, dans deux ans, dans trois ans, ou jamais. Je sais pas. n'y a pas une habitude qui fait qu'on apprécie vos J'en sais, sais rien, si, si j'avais la recette, je ferais plein de coups comme ça, mais j'en sais rien du tout, je sais pas. mais je crois vraiment qu'il y a ce côté que les, les gens savent et qu ils voient que c'est une bande de potes qui s'amusent sur scène et qui font pas ça juste pour, tu vois, pour se la péter ou des trucs comme ça, euh, on prend vraiment un vrai plaisir à jouer ensemble et ça se voit et je crois que c'est ça qui fait que les gens ont aussi ce plaisir. C'est juste ça quoi, je pense qu'on ferait presque n'importe quel style de musique Juste de voir un groupe qui a la banane et qui est là, qui est vraiment en train de s'amuser Qui est pas en train de faire son taf ou un truc comme ça C'est ça qui change la donne. Ok parfait, bah merci à toi en tout cas d'être venu euh, ce soir de de rien. Fait, ça, et à tous les Bah ouais je euh, le reprends. on est très... Ils sont Allez. en train de recharger le bazar Ouais ouais je vois que t'as du boulot alors je te laisse à ton travail et puis euh, bah, bonne continuation Un grand merci, que la fin de avec vous <rire>